Voilà, on revient donc avec un, un autre ampli. Il sera euh, euh, au niveau des caractéristiques à peu près similaire à l'ampli d'avant, okay, qu'on a vu, le iDecor BIM. Ici, on a un iDecor Stereo 40. Comme son nom l'indique, c'est un stéréo. Euh, la différence qu'on aura avec euh, l'ampli essayé précédemment, c'est que celui-ci n'est pas adapté pour les guitares folk et les basses. L'autre ampli, il y avait un switch pour pouvoir euh, s'adapter à l'instrument sur lequel on jouait. Et, euh, et on a un petit truc aussi, euh, qu'on n'a pas dit sur l'autre, c'est qu'on peut euh, brancher un foot switch dessus donc pour éviter de s'embêter à changer euh, toujours les réglages à la main. Et bien cette fois-ci, on peut le faire au pied, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça marche Alors vu qu'il a exactement au niveau des de, de réglages les mêmes caractéristiques que l'autre ampli, on va juste faire un petit tour euh, sur les sons euh, bruts, hein, euh, sans effet, euh, juste pour voir un petit peu euh, ce qu'ils donne. donnent, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses C'est une très très bonne idée, euh, juste un truc il est un petit peu moins technologique que l'autre parce que là il n'a il a pas le Bluetooth par exemple, il n'a pas son gadget, euh, on est sur un ordre de prix aux alentours des euh, 210-220 euros à peu près, euh, plus simple, plus puissant, donc euh, allons-y. Ouais. warm, et on va passer au son clean, bright. Bon. J'aime bien les deux, et Putain, franchement c'est pas mal. Hein. Au niveau de l'équalisation, on est au milieu, donc on est entre l'Angleterre et <rire> On est dans l'Atlantique. Voilà, on est dans l'Atlantique. Dommage, hein, parce que nous, on est un peu pacifique, mais voilà. bon, si on est dans l'Atlantique, c'est bon. <rire> euh... <rire> voilà. Euh... Bon, bah, c'est très bien. On passe au crunch. Fais-y voir du crunch. Fais-y voir du crunch. <musique> J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, on reste sur de l'ampli à transistor. Mm -hmm. Et franchement, pour l'ampli à transistor, euh, c'est bon. C'est beau, ouais. c'est beau. beau. Euh, pour ma part, je pense que j'ai fini euh, pour ces petits tests de son. Hein, parce mm -hmm. que, mm, il suffit d'écouter, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses qu'on passe euh, avec ta guitare oui, oui, Oui, non, elle marche. Petit peu. Oui. Ah, allez, c'est parti. C'est parti. On est de retour Ben bah ouais, je <rire> n'avais pas vu, mais oui, on est là. Euh... <rire> ouais, ça envoie déjà ouais. plus de on est sur le super crunch ouais. donc là il y a plus de chetours on va avoir un son un petit peu plus Alors, on va voir ce que ça va donner ouais sympa, ouais. Ouais, sympa. regarde les colonisations ouais c'est un peu Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est ouais, bien. bien. bien hein. Le gars, on est à 5,5 à peu près. Le volume ouais. euh, à 4. Mm -hmm. euh, voilà, puis l'équalisation, euh, toujours au milieu. Hein. On a les mêmes réglages que précédemment euh, sur la révérende. Q, cool. et enfin, lod 2. Mm -hmm. Ah, c'est franchement bien, c'est vraiment sympa, c'est agréable oui. à jouer. Et puis le son est vraiment bien typé. Quoi. Donc, euh... Il y en a toujours notre gate Ouais, toujours. Oui. Ouais. C'est euh, clean, c'est bien, ça joue bien. Super. Oui. Voilà, on bien. voilà je pense qu'on pourrait peut-être commencer à se dire monter sur scène avec. Euh... Avec un micro devant et tout. Euh, ouais, 40 watts, ça, ça se droit, fait. Hein, ouais. euh, ça se fait, euh, ouais. Ouais, non, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bon, bon, mais écoute, on va passer à l'autre, et puis... Euh... Ah ouais, et attention, ah, hein, parce là, que l'autre, c'est un ampli... À Allant.